Découvrons ensemble de nouveaux nombres dont l'utilisation en mathématiques est nécessaire, les nombres relatifs. On peut par exemple découvrir le nombre relatif grâce à des égalités à trous. Complétons donc les égalités suivantes. De tête, on trouve facilement qu'il faut ajouter 15 à 12 pour obtenir 27. Dans la deuxième égalité, pour trouver combien il manque à 38 pour obtenir 83, on peut le faire de tête ou à la calculatrice en calculant la différence. 83 moins 38 et on obtient 45. De la même manière, dans la troisième égalité, le terme manquant de notre somme est la différence 705 moins 438, c'est-à-dire 267. Dans la quatrième égalité, il est aisé de voir que pour ne pas changer de nombre, il faut lui ajouter 0. Pour la cinquième et dernière égalité, on recherche le nombre qu'il faut ajouter à 9 pour obtenir 7. Avec le raisonnement précédent, le nombre manquant est 7-9. Et avec les nombres que nous connaissons actuellement, on ne connaît pas de réponse à cette question. Rappelons la propriété que nous avons utilisée. Pour trouver le terme manquant d'une addition, on fait une soustraction. Mais alors, toutes les soustractions sont-elles possibles Existe-t-il une réponse à notre différence 7-9 Pour cela, reprenons quelques égalités à trous. Illustrons nos recherches sur des demi-droites graduées. Dans l'exemple suivant, 7 plus quelque chose égale 11, le nombre recherché est 11 moins 7 égale 4. Sur une demi-droite graduée, si on part de 11 et qu'on recule de 7, on lit la graduation 4. De la même manière, dans l'égalité 28 plus quelque chose égale 85, le nombre recherché est 85 moins 28 égale 57. Sur une demi-droite graduée, si on part de 85 et qu'on recule de 28, on lit la graduation 57. Enfin, dans l'égalité 6 plus quelque chose égale 4, le nombre recherché est 4 moins 6. Sur une demi-droite graduée, on voit qu'il n'est pas possible de lire la réponse. Pour lire l'abscisse du point correspondant, il faut étendre la demi-droite graduée à la droite graduée, en utilisant des nombres relatifs et ce, de manière symétrique par rapport à son origine. On peut alors lire que l'abscisse recherchée est moins 2. On retiendra que 4 moins 6 égale moins 2. En utilisant un raisonnement analogue, il est possible d'obtenir d'autres écritures qui rendent la soustraction 4 6 possible, notamment la dernière, 0 moins 2. Le nombre 0 moins 2 est noté moins 2. Le signe moins indique que c'est un nombre négatif. Ainsi, moins 2 est le nombre négatif qui rend l'addition 6 plus quelque chose égale 4 possible, mais aussi la soustraction 4 moins 6 possible. On peut alors écrire plusieurs égalités à trous, addition et soustraction, ayant moins 2 comme solution. En voici quelques-unes. On peut généraliser la démarche entreprise ici, et on devient alors capable d'effectuer des soustractions pour lesquelles le premier terme est plus petit que le second le résultat est alors un nombre négatif qui s'écrit avec un signe moins. par exemple comme 3 plus moins 2 égale 1 alors on peut lui faire correspondre la soustraction 1 moins 3 égale moins 2 de la même manière comme 8 plus moins 3 égale 5 on peut écrire la soustraction 5 moins 8 égale moins 3 notre raisonnement repose depuis le début sur la définition suivante. La différence B-A est le nombre qu'il faut ajouter au nombre A pour obtenir le nombre B. C'est le terme manquant de la somme A plus quelque chose égale B. On vérifie bien ce résultat en remplaçant le terme manquant par B-A. En conclusion, les nombres relatifs sont des réponses à toutes les additions à trous et à toutes les soustractions.